Voilà bonjour sur les couchants oblige magnifique euh, contre jour quoi euh, peut-être que je peux vous éclairer mon profil si je regarde les femmes là-bas dans le champ. On est à Rishikesh, au nord de l'Inde, à 250 km au nord de New Delhi. Et ce, ce 1er mai 2018, jour férié en Suisse, puisque c'est de là que je viens, donc euh, ça me compte encore pour moi, même si je vis ici en Inde et en Thaïlande. Donc euh, pour vous accueillir, pour euh, créer euh, votre voyage avec vous, les, les voyages prodiges. Et prodigue, puisqu'on va jouer sur les deux mois, vous verrez, euh, Voyez le jour officiellement, euh, c'est pas très important, mais quand même, pour marquer la, la date, euh, l'événement, la postérité. Voyage prodigue, voyage prodigue, Emmanuel Simon, production. Voilà, beaucoup trop contre-jour sur les couchants, je vais vous montrer ces dames qui travaillent dans les champs depuis, depuis tous ces jours, là, regardez, là, voilà, quoi, et, et, ben, c'est les récoltes, on va zoomer, achat, ouais, c'est bon, c'est bien. Achà. La fin de journée est là, 17h quelque. Euh, voilà, oh, oh, il y a encore du monde. et Je vous souhaite euh, à tout bientôt, tout de bon, puisque c'est la fin de cette présentation, sommet à brève. Regardez, il y, a, il y a des interviews, des vidéos qui suivent sur la chaîne YouTube qui vient s'ouvrir aujourd'hui, 1er 2018. Chaîne TV, enfin euh, jours on dit chaîne YouTube, il n'y a plus de chaîne TV euh, en 2018, c'est euh, là qu'on que, qu va se retrouver chaque fois, et c'est là que vous allez découvrir ce que je vous ai préparé. Euh, oui, oui, euh, des, des voyages atypiques, animés par un personnage atypique un Suisse qui vit en Inde et en Thaïlande et qui en Suisse aussi, hein, quand même, les racines c'est important, il faut les soigner donc, euh, donc euh, regardez là, quelque part autour de cette vidéo euh, euh, les autres listes et toutes les autres choses que je vous présente et, euh, là c'était juste pour me présenter et voy présenter Voyage Prodig Voyage et c'est pour vous c'est pour moi, c'est pour nous, vous allez voir c'est atypique et, et vraiment euh, on va se faire, faire des bons souvenirs, d'accord allez, à bientôt, au revoir